Historiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UGTT a participé même au gouvernement dans les années 60, parce que c'était la seule force, enfin la seule organisation qui avait un programme économique et social. C'était bon, au début, donc euh, il s'agissait de développer l'infrastructure, de l'enseignement, la santé, etc. Et c'est ce que, euh, à ce moment-là, l'ancien secrétaire général de l'UGTT, qui s'appelait Ahmed Ben Salah, a été euh, ministre, il y avait quatre, quatre ministères, enfin secrétaire d'État, nos finances, au plan, au développement, le euh, renseignement, pour le débat de, de tous les pouvoirs. Et ça a duré quelques années, jusqu'en 69, et puis après, et donc euh, bon, ils l'ont mis en prison, etc. etc. parce qu'il y avait la collectivisation des terres. Et comme il y a cette, euh, cet attachement quand même rural de la population tunisienne vu l'historique, etc., il y a eu un problème, les gens se sont vêtés et ça a été utilisé pour le, pour, pour le déstabiliser et lancer, bien sûr, la libéralisation économique qui a commencé dans les années 70, qui a assez développée en 78 avec une législation favorable, comme on en a parlé maintenant, aux investissements étrangers, avec une législation au niveau de l'imposition qui a été allégée, et ensuite en 85. Donc il y a eu de grands mouvements sociaux en 78, de revendications dans les rues, il y a eu des morts il y a eu, il y a eu euh, même des, des syndicalistes qui ont été mis en prison, etc. Donc euh, pendant des années, parce qu'il y a eu la crème générale qui a entraîné ce, ce, ce mouvement. En 1985, lors de l'application du programme d'ajustement structurel, de nouveau, il y a eu un grand mouvement social de, euh, autour du GTT, grève générale de nouveau, mise en prison, euh, attaque des de, de, du GTT, etc., qui s'est reprise et qui s'est reconstruite. Donc elle est, partie, elle est passée par plusieurs périodes. Et c'est pour ça qu'en 1991, le GTT est encore faible, était encore affaibli après que le, les gens étaient. Donc euh, elle a été. Euh déstabilisé en 1985, elle la mis des années à se reconstruire, en 1980 elle a été affaiblie et c'est pour ça qu'il y avait un secrétaire général qui a été autoritaire, qui est passé à ce moment-là. Mais ensuite, donc, le processus démocratique au sein du GTT a repris. Et, euh, et maintenant, bien sûr, après la révolution, ça a été encore mieux parce que nous avons dans, dans une direction qui est très importante, qui a le pouvoir, les et qui défend essentiellement donc le travail. Pour comprendre l'importance du rôle qu'a joué le GTT, euh, simplement il faut voir les réactions juste après, quand on est parti, quand le, le, le, à se créer et quand euh, le, le, nouveau, le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir commençait à se construire. La première cible a été l'UGTT parce qu'elle a été identifiée comme étant réellement une force importante mobilisatrice et euh, qui pouvait présenter des, des problèmes, qui pouvait s'opposer, se, se placer, se, se réger en contre-pouvoir par rapport à n'importe quel pouvoir, qui ne respecterait pas bien sûr. Euh, bah, L'intérêt et les revendications sociales qui ont été, euh, donc finalement, revendiquées par les gens qui sont allés dans la rue et qui ne se retrouvent pas forcément dans ces partis ou dans ce gouvernement aujourd'hui qui parle de, bien sûr, de démocratie de représentativité, mais qui ne parle pas assez de, de, des fondements même de la, du mouvement social qui sont le, le, le travail, enfin le chômage, la précarité, euh, l'amélioration de la répartition des richesses, etc. Et ça, euh, j'ai été compte bien défendre ça, et c'est pourquoi. Finalement, finalement, tout le monde a fini par reconnaître la légitimité du CT et, et c'est vrai que la légitimité a une légitimité historique, a une légitimité actuelle, pour au moins s'opposer à des choix qui sont impopulaires.